L'hôpital charles nicole se situe au cœur de la ville de Rouen, ville dynamique où se tient de nombreux événements, comme par exemple aujourd'hui le Quai des Livres. Il ne faut pas oublier que c'est ici que de grands littéraires ont vécu, comme par exemple Gustave Flaubert ou encore Pierre Corneille. J'aperçois des gens que je connais oh mais, mais oui, ce sont les bénévoles de la bibliothèque à l'hôpital. Cette association assure un prêt de livre gratuit aux patients hospitalisés du CHU et de Becquerel. On va aller les voir. Ah bonjour, alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici aujourd'hui nous vendons les livres qui nous ont été donnés par les particuliers pour récupérer de, de l'argent, des fonds, pour acheter des livres bien appropriés pour les malades hospitalisés. L'équipe de la bibliothèque à l'hôpital envisage de diffuser des livres audio sur HTV, la chaîne de télévision interne du CHU. Nous vous ferons signe quand ça sera mis en place. À bientôt